Bon, on va prendre juste 2-3 minutes, vous allez écrire votre nom et quand vous aurez écrit votre nom, vous ferez à côté. C'est juste moi, quand je pense à l'eau, je pense à ça et je fais un petit dessin qui le représente. Alors on a une grande ville aussi, on pourrait peut-être dessiner Saint Louis parce que la ville elle va avoir sa propre activité, il y a du commerce, il y a des transports, il y a tout ça. Donc il y a un endroit où il faudra dessiner une ville. Qui va me dessiner Saint Louis près, du, près de l'océan Les filles là-bas vont me dessiner une ville Je trouve qu'on commence à avoir pas mal d'activités qui sont intéressantes. Donc maintenant il faut qu'on les dessine ces activités. Donc les filles là chez vous. Je veux, un village, je veux des, des champs. Hein, donc euh, Moi les champs, quand je peux faire des champs, je fais des trucs comme ça. Comme ça. Ah ben bah, très bien, mais voilà, nous voilà mon bétail. Génial. Ah, pas mal. Le son, très bien. C'est des traitements des déchets Ah génial. Alors on a deux usines de traitement des déchets ou une seule Finalement On a une seule ici. Très bien. C'est super voilà. Tout le monde a fini de, de dessiner, là c'est bon Tout le monde est content de son... Ah non, j'ai encore quelques, quelques petits coups de cœur de dernier moment ah, à on le, soleil. le soleil. Oui, il fallait qu'on prenne un soleil sur le fleuve, je suis d'accord, c'est indispensable. Merci pour ce soleil. Euh, J'écoutais une présentation hier à l'Institut français. Il disait qu'entre la source du fleuve Sénégal et l'Atlantique, il y avait 40 millions de personnes qui, à un moment ou à un autre, touchait l'eau de ce fleuve. C'est énorme. Au Sénégal, vous êtes 17 millions. Donc, vous vous rendez compte de, du nombre de personnes qui vivent sur ce fleuve. C'est phénoménal. Donc, c'est essentiel et c'est essentiel d'en prendre soin. Ici, on a mis à côté des activités comme l'agriculture, le agricole, qui a beaucoup d'impact sur le fleuve parce que l'agriculture, on utilise les engrais tout ça, qui vont impacter la vie des poissons dans le fleuve. Ici, on a aussi ici, on a une usine de traitement des déchets qu'on a créée ici pour, pour ramasser les déchets et les mettre ici. Ici, pour éviter collier on a décidé de sensibiliser, parce qu'il y a beaucoup de pression. Pour sensibiliser, on a décidé de créer des pubs, euh, des lois. Après, on a imaginé que si la sécheresse venait, il y aura plus d'eau. Pour ça, on a eu beaucoup de solutions, les solutions sont là-bas. Pour le village écolo, l'agriculture, on va utiliser le goutte-à-goutte. L'utilisation des engrais naturels. Consommation d'eau régulière pour les villages, pour, pour sensibiliser l'activité activités de sensibilisation, les médias, pubs, réseaux sociaux, les films, tout ça. Voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Et aussi, je vais laisser mes amis faire pré le prédoyens. Pour... saint Louis du Sénégal, euh, saint Louis, l'hissé Ahmed Fag. A monsieur le maire, objet, situation du manque d'eau au Sénégal. Nous venons par cette présence vous donner notre point de vue sur le manque d'eau à Saint-Ruis. Les causes du manque d'eau sont nombreuses. Cependant, il existe aussi des remèdes possibles, comme la diminution de l'utilisation euh, de l'eau, l'installation des usines de traitement d'eau un peu partout dans le pays. De nos jours. On constate qu'il y a beaucoup de pollution d'eau et les gens ne s'occupent plus sur la propriété de l'eau. En effet, l'eau est notre source vitale. On doit la protéger de la pollution.